Le logo AB n'existait pas. Donc l'agriculture biologique en tant que telle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existait pas. L'agriculture biologique, pour moi, elle est fondamentale de par le fait où elle se réfère à l'avant-propos du cahier des charges de... Charge de de nature et progrès. Il y a les pratiques agricoles, il y a la solidarité, il y a l'environnement, il y a la biodiversité, déjà il y a tout. C'est un dialogue, c'est toujours dans cette notion de rencontre, de dialogue, quoi. Et s'apercevoir qu'il y a des consommateurs qui se posent la question de la santé, à travers de leur alimentation. quoi. Et ben, il faut qu'à un moment donné, il y ait cette adéquation entre moi et le consommateur pour que lui soit rassuré. Avec le lien de Terre de Liens aujourd'hui, enfin, ce qu'on peut relier de cette intuition il y a dans les années 80 aujourd'hui, c'est bien euh, Comment on regroupe un nombre d'acteurs qui viennent d'horizons différents sur une thématique. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est pérenniser ce lien avec l'agriculteur dans la durée. Et le pérenniser dans la durée, donc, c'est participer avec Terre de Liens à la maîtrise du foncier pour que cet agriculteur continue.